Bonjour à tous, nous allons prier euh, avec, euh, enfin, pour euh, renforcer les promesses du baptême euh, et notre profession de foi. à l'aide de ce livre, pour aider à prier le chapelet, aux éditions du Parvis. Donc, il y a une petite introduction. Et Dieu dit au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et la tienne. Nous demandons à Notre-Dame de prier avec nous et pour nous, afin que nous restions fidèles aux promesses de notre baptême et à notre profession de foi, au nom du Père et du Fils Saint-Esprit, ainsi soit-il. Seigneur, nous prions dans ta divine volonté, immerge-nous dans ta divine volonté, multiplie les grâces à l'infini, donne-nous la paix, délivre-nous de tout mal. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu.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 Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils il reçoit même adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique, je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir, Amen. Nous prions aux attentions du Pape François, notre Père qui qu'êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que, étant la vérité même, vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèle dans vos promesses. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Acte de charité. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus toutes choses, parce que vous êtes infiniment bon et infiniment aimable. et J'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Première série. Commençons par implorer sur nous la miséricorde de Dieu. Seigneur, prends pitié de ton Église. Je vous salue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 au Dieu qui est, qui était qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Troisième série, Seigneur, donne-nous de renoncer de tout cœur à tes ennemis. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié.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 Seigneur, donne-moi de rester attaché à tous les chrétiens qui se réjouissent comme les apôtres d'être jugés dignes de souffrir pour le Christ. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, donne-moi de rester attaché à tous les chrétiens qui sont fidèles à écouter la voix de l'Église, et qui, grâce à cela, ne s'exposent pas à devenir athées ou pécheurs publics.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 Seigneur, sois-nous propice quand la barque de pierre est submergée par les vagues. Seigneur, sois-nous propice quand le, gard... quand le dragon est libéré de ses chaînes. Seigneur, sois-nous propice quand arrivera la grande division. Seigneur, sois-nous propice quand apparaîtront épidémies, tremblements de terre, signe effrayant dans le ciel. Seigneur, sois-nous propice quand le Fils de l'homme ne trouvera plus de foi sur la terre. Seigneur, sois-nous propice quand beaucoup porteront sur leur front le signe de la bête. Seigneur, sois-nous propice quand les pasteurs seront frappés et les brebis dispersés. Seigneur, sois-nous propice quand, revivant les temps de Noé et de Lot, les hommes ne penseront plus qu'à se marier, à manger et à boire. Seigneur, sois-nous propice quand le fils de la perdition souillera le sanctuaire et interrompra l'offrande du saint sacrifice de la messe. Seigneur, sois-nous propice quand le fils de l'homme viendra, semblable à l'éclair qui brille du lever du soleil jusqu'à son couchant. Veillez et priez pour ne pas succomber à la tentation. Nous, pécheurs, nous te prions, écoute-nous. Aie pitié de nous au jour du jugement. Ne sois pas juge, mais sauveur. Daigne pardonner nos péchés. Daigne ouvrir à la vraie lumière de ton évangile les yeux des pauvres hommes égarés. Daigne nous convertir tous à la pénitence. Daigne- nous convertir tous à la pénitence. Daigne garder dans la fidélité les pasteurs de l'Église et tous les ordres religieux. Daigne accorder à tous les affligés douceur et patience chrétienne. Daigne anéantir les assauts et les plans destructeurs du démon et de ses alliés. Daigne nous préserver des épreuves des derniers temps où nous y fortifier. Daigne bannir toute hérésie et toute incroyance dans notre pays et dans le monde entier. Daigne constituer dans ton église un seul pasteur et une seule bergerie. Daigne nous procurer cette paix que le monde ne saurait procurer. Au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre très sainte miséricorde, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. saint michel Archange, de ta lumière, éclaire-nous. michel Archange, de tes ailes, protège-nous. michel Archange, de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché, ainsi soit-il.